Je bénis. Yahweh je te bénis, tu es le Dieu qui m'a sauvé Yahweh je te bénis, Papa je te bénis Yahweh je te bénis, tu es le Dieu qui m'a sauvé Yahweh, oh Yahweh Tu es du ciel et vins sur la terre Portez mes péchés afin que je sois sauvé Tu es parti du ciel et vins sur la terre Portez mes péchés afin que je sois sauvé Yahweh Yahweh je te bénis Yahweh je te bénis Yahweh je te bénis Tu es le Dieu qui m'a sauvé Yahweh je te bénis Elohim, Elohim, la massa, Etant sur la croix, tu cries d'une voix forte. Elohim, Elohim, la massa, Yahweh. Yahweh, je te bénis, Yahweh, je te bénis, Yahweh, je te bénis. Condamné à mort à cause du péché, mais tu m'as racheté de la mort pour la vie. Condamné à mort à cause du péché, tu m'as racheté de la mort pour la vie. Yahweh, Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te bénis. à cause des épreuves mais tu me fortifies pas ta parole puissante et t'en abattu à cause des épreuves tu me fortifies pas ta parole puissante